Yeah. <laughs> Gouma l'épendie sou ya même gens yoté di l peuple a dwe prend des telle armes pour sorti nous dans sanier là et yo allusion à bois côté l'année 2003 ça pourté justice mais faut que peuple a campé et puis prend devant tout fini ak zak bandi yo a fait sous population hein. Bonjour bonsoir tout le monde ou sous-so fait 83 réseau information hein. mes nouvelles là nan bon gentille mamit hein. amis abonnés de partout monde cap suivre nous quatre coin monde là Galèque yon yon n'make 20 juillet kap vini la. Cependant c'est yon date. Yon deja di ki pap doulse pou peyi d'Haïti. Tak sa ou peyi a pral délivré ou bien pral tombe nan pi mal. Se sa vénérable alors va tout se fè konne. Popilasyon dwe me tek yo ensemble. Ça paraît pour nous, Antoine Nagomye Powell. Cependant, l'on va expliquer quand à mon politique, yon, ancien ministre, premier ministre, ancien président, sénateur, député, gauche abraca dans l'État, en un piladeau pral tomber et puis il délivre. a délivrer. délivré. Je le dis à tout, c'est ce qui te prévoit, le mois la maladie corona qui te dit, l'on va faire une prédiction sous tête pays d'Haïti. 20 juillet. Il y a une date, nous devons retenir, une date, pays après le changer ou bien entraîner tout, mm -hmm. l'on va. Parler en pile détail. il parlait des bandits iso, barbecue ou encore si l'appelé, bah, elle grave si nous attendons ça le raconter. Mais pour l'instant, on a des plus de détails. Toujours dans le dossier, ça, Vénérable tout ça a expliqué point par point en pile nouvelle, ça peut passer dans le pays d'Haïti, c'est gros événement sous événement. Nous sommes Sofia TV 83, réseau information. toujours songer à abonner ensemble avec La jolie à Claude Zami, Robinote Nouan a continuer à grandir. Et nous travaillons pour chaque jour bon dieu Donc si on ou, ou nous gagnons, tout pouvoir ça pour nous prévoir de bagages qui pourraient venir. Est-ce que nous pas mettre connaissance ça ensemble, connaissance mystique ça pour nous éviter, ou bien pour nous éviter dégâts ça y qui dégâts faits là, puisque nous pouvons dire il a fini là, puisque jusqu'à présent nous avons la vie na, pour presque 40 et sous cafoufeuille, a parlé de trois mouns qui mouri déjà. Est-ce que pour voir ça, connaissance nous gagnons là, nous ne pouvons pas mettre l'ensemble pour éviter, pour éviter ou pour éviter ça éventuellement de ne Bon, moi-même connaissance, mettre au plus haut niveau longtemps. Nous avons mis le plus haut niveau longtemps. Les révélations, je ne pas fait égoïste, je partage partager les révélations. Moi, je mets-le moi, moi, moi au profit, je mets pour le peuple. Là. Parce que c'est a donc okay? okay? bon de, de, de, de, de, Là, okay? Okay? Peu, là éclairé. Et, est ça qui, je que je ne veux pas je ne veux pas dire que je ne veux pas dire je avez je ne veux pas je ne je la veux pas dire que que je ne que je ne veux pas a fait ne pas que je pile mon vieux présomptifier ou ça va pas qu'à faire encore parce que j'ai gêné cela des yeux commence à éclairer ok nous sommes à du garçon c'est de la news universelle c'est moment la connaissance qui n'est pas secrète encore mais qui discrète je veux dire de bien moi même moi je bâtis sur pomme ok je veux dire qu'il n'y a pas qu'à faire eux même qui fait magie qui fait ça fait à la c'est et de grands pays il est vrai D'ailleurs, on dire que un Un gros événement. tant ça événement tant Qui qui ça Mais ça, va te annoncer. Bien. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, homme puissant bon, spectaculairement et il y a des gros bouleversements qui ont été jésus Gros bouleversements. Est-ce que vous avez eu lieu à jésus dit Comme faire ça. le 20 juillet 2023. Non, dis là, on dit on gros on s'est gros tomber. Non, non, non, ça c'est au cap des paroles. Non, ça c'est au cas des paroles. Très bien. On Très bien, je Mais l'on va tous dit, l'on va tous être dit, cest bien, Il y a des grands événements qui ont Et et illustrés par rapport à Job. On Job, l'homme, la Bible vous subir un assassinat spectaculaire. on mm. dit dis, je pas job mm. ok, C'est moi-même qui, qui dis le pour ça. oui Et on pour mes comment C'est dit, un dit, on on on on on on on pas un on le ça. On ne peut pas mon côté pour au moins Ça, c'est des monsieur. Non, tout le monde va à part de je dis à tout le monde. Pour ça Pour qui ça c'est dans fait, mois d'avril là. bien, et bien, ça bien, Ça c'est qui fixait. Tenez bien, dans sa capacité là, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, regard satirique. bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, est L'autre a passé, ça veut dire qu'ils savent. dire qu'ils savent. On fait pas De dire Opulence. Ou après, qui est-ce qui date? Ou à comprendre. Ok? Ben, mm -hmm. eh, espérat, d'o'poli polyblot, mon polyblot, qui commençait descendre physiquement, on va une 4, 4, qui est de gros à la Capriville. Et m'da dit, comment ça, y mania, bon, légende, la légende s'en va. Mm. Et légende, ça son légende qui est plus que 5 dans la ville. C'était Daniel Larivière. Et eh, bien, espérat, il y une grande étoile qui bon, plie en l'air. Qui va tomber sous la tête. Et moi, oui, il soit dit comme ça. Mais je connais les gens. <rires> hmm. oui, ah, oui, on va pas, pas, pas trois là attendez. Mm. trois quêtes-là. Non, tout seul. trois là Parce que quel mm. qui va victime en de fait bien, qui mais les politiciens, qui passé dans ce fait là. Oui, mais l'Ova Toussaint est une prévision parole, est une -el -el -el par rapport à l'Évangile, et il y a une projection qui ne sont pas tomber d'aplomb. Non, mais moi, je n'ai pas expliqué ça là, oui. Je n'ai pas expliqué ça là, oui. ça depuis l'introduction, mais nous, il y a force des fois il y a des prédictions, il prend le temps pour arriver mais il y a des prédictions qu'on fait tout, il qui ne peuvent pas arriver tout. Je n'ai pas expliqué ça, très bien. L'Ova Toussaint n'est pas besoin de gloire, il pas besoin de lumière, parce qu'il n'y a pas déjà. Ok, et moi, te corona. dans le de le de le de déjà. On la gloire. Parce que c'est nom déjà. Mm. No, mm. On vous qu'on va dans le mondial là. Vous va qu'on va dans le Tout le monde a cherché. Non, mais -pa 네, oui, pas va se produire au Qatar. veut bien oui. Et ça fait, pas bien, YouTube, YouTube là, YouTube sont tribunal lié. Lorsque nous nous nous des quelque chose va produire au Qatar. L'homme avons des qui ont dit, je des gens qui des gens qui ont des gens qui des qui qui qui qui pour pénalisé, qui ont diffamé la Nous La fait ça. Nous pas dit ça. Nous dit quelque chose à que oui, qu qu ce projet. Est-ce que pendant que Mathieu n'a pas fait, les journalistes un sont tombé, malade, sur ce terrain, qu est-ce que ça mm. va pas fait Oui, non, mais le wagon, ça, là, quitte pour que n'importe qui bagaille qui passe et puis ou même... Ou, non, mais quand même, je dis comme ça, mais ça, je il y a quelque chose dalas... oui, mais, lui, vague. Hum. tu as ah, <couvé> que ça, no, oui, ça quelque chose. Il really est il Oui, non, mais quelque chose. dame tout même Est-ce que ça t'avait dit que tu dit que tu dit que tu dit tu dit tu dit que tu tu Ok, oui, moi-même, j'ai 10 ans fait ça, périnelle. Ok, mm. 10 ans. qui okay. Mm. Okay. ok, tout mm. le temps, on va tout... de On va, on va, on va, on va, on va, va, on on va, on va, prévision de prédiction, est-ce que par les moyens un moyen pour empêcher ce pas empêcher ce n'est pas qu'il empêcher ce n'est empêcher ce n'est il y a une heure qui est fixée sur Haïti très bien, j'ai dit moi, moment pour Haïti décoller, arriver et pas pour ce n'est raison en tant que très respectable vénérable l'homme ne peut vous qu'il y a un de Haïti, pas parce que le changement va venir. Tenez, mm. jugement ici, c'est pas c'est pas dans mon gouvernement lié. Ouais où est-ce va faire là le Gouvernement, c'est quand on va faire la la l'abgarde. Ok, ça va passer à là. Ok, c'est là dans mon gouvernement lié. Mm. Mais tenez, c'est là les justice. Ouais est ça très bien. Ouais est ça Dans tout le monde. Qui t'a fait ça pas ça Un deux pays à lui mais moi je suis dessus. Tenez, tenez, tenez, tenez, comme je dis. A ne sa, monde qui a fait ça. Exactement, je n'y a resté concept toujours. Bon, bon liste qui dehors toujours. et attention, bon chef qui nous liste M.D. Zil, ne professez Canada va balessire non la liste-là. Ok, moi, moi, quand vous voulez professez 2022, à vous, M.D. Sos, il fait 25 décembre 2022 Bon, Canada va balessire non la liste-là, c'est un bel... Tout ça, Tout ça, pour un fils. C'est C'est un C'est C'est C'est C'est C'est Ba la République on coûte so, maintenant. Ça, pour Ariel Henry, André Michel... Il faut poser une question, là. vous pourquoi vous une question, Ariel Henry là. Eh... Eh... Vous Eh... eh. Plein de, so, eh. là. oui. Attendez, attendez, attendez, attendez, attention. Attendez, de Parce que Ariel Henry, bleu ou pas il est a, il a le premier ministre d'Haïti. C'est des informations concernant un ne pas faire ça. Je ne pas faire ça. même tout Il des des je dis que je connais un an de de nos et un qui est d'État. Mais je dis que je connais Mais <mets> Moïse. Je connais le pour de Mais est-ce qu'elle a de Parce que Moïse. le de Moïse. de Moïse. de Moïse. de de on va changer. Et ça fait évolution d'Haïti. Les politiciens, quand on passe au passé. Et ça fait, monsieur, très bien. Mais on ne joue pas fini. Écrit dans la Je suis Que quoi, quoi, quoi, événement. Si on aime tout, que est-ce que ça montre qu'ils me capent passer dans l'événement Attention. Et d'attendre, d'attendre à la victime de l'événement. Et gros assassinat spectaculaire qui vient pour faire. Mais quand on dit Job, l'homme riche de la Bible. Parce que ce n'est pas qui va me voir d'abord, je vais aller vite de cette technologie pour me répondre à une question. Mm. Ok, qui est intelligent, c'est nous. Mais si on le personnage de la Bible pour nous illustrer ce je dit. dire Job, l'homme riche de la Bible, qui va l'assassiner spectaculairement en Haïti. Et pas d'abus sur la foi. Mais quand on dit comme ça, quand on dit, quand dit que Jacob qui va parler des Balo, Je on dit que Jacob qui va parler de Bali, nous, Jacob. Jacob, c'était Rodolphe Jean. le Jacob, le Jacob de ses œuvres maladroites, va livrer le secret policiel. On t'ai dit ça depuis 2022. Ou Jacob. Et, il y a trois mètres qui ont là, il y a des attaques qui vont arriver sur l'IEV là. On Et tout le monde connaît Lièvre, Lièvre là, c'est une une première dame niée. On comprend. Je dis un nom dans non langage. Je crois qu'on me peut pas parler la dame mystérieuse. La dame mystérieuse, qui est cette dame mystérieuse, les amis La dame mystérieuse, à Elle me dit, elle me dit, elle me dit, elle me la elle me dit, elle nous dit, la elle elle Nous elle applaudir. Nous elle Nous elle je m'a dis, aux États-Unis, les me Forêt c'est Haïti, les jardins, dis, Jardin c'est Haïti, qu'on ne Je l'aigle va transporter des engrais, des semences dans le jardin. Nous parlons de à pour séments à engrais, ça c'est ma engrais. Programme voyageur. Je dis, 2023, l'aigle va transporter des moi à engrais dans le jardin. Mais Mes amis, t'es bien. Et pas je vous dis à parler. Je Mais l'OVA, l'OVA, même moi, je vous dis à vous dire. L'OVA, je je Même les grands public, quand il faut aller crier quelque part, ça y a payé. Je Non, toujours toujours Pour, pour, pour est mon dans 4 samedi. Je ça. mon Je Je Je Je vous Je non, premier ministre, on ancien président. Non, on ne pas faire ça. On ne faire ça. On ne pas faire ça. pas faire ça. On pas faire faire des recours, On On pas On On on en avril, en novembre le fait a fait PMC a écrit pour moi des canadiens, des avocats. Non, mais moi, je me suis dit, c'est pas un en avril. Pas Non, En c'est un avril. En novembre, me dit, ça. un cas de temps en avril. avec dit, dit, ah, regardez. YouTube YouTube ba pour artiste mafia. Al Je donne pas une question Oui madame. l'autre. Ça pour artiste mafia. Bon, mon cher, mon cher, dit, ils sont jeunes garçons qui des à Tifrem. Iso, Iso ils ont famille pour moi. Et ils ont un pile talent. Mon cher, les plus PGP, nous. Les soit pour 20 ans. Les ziyo. Parce que tu des madame. Mon cher, mon cher, mon petits mon pour mon cher, mon cher, mon cher, pour pas de chance pour si vous venez là, vous ne pouvez pas bien. C'est moi qui voulez l'avoir, vous, non Et ça, c'est ma douilleuse, vous entendez Vous connaissez bien. Si vous avons besoin de la vie, comme papa, mon cher, vous-même, vous vivez. Résilé, remettre la police au tout Parce que si vous remettez la police au tout, la police va quitter le rachat. Et, même les population ça, tout. Si vous êtes d'accord, des les pour nous remettre au théâtre. Pour la faire toucher au théâtre, nous, parracher ici. Pas tout, il. Parce que, tenez bien, il faut être pressé. Quand tu classe dans société à couleur connaître, connait pour faire des barrages qui pas bon pour d'accord pour je nous moi même ils ont m'pas pour rebouler ou pour racher ou Eh, ça parle pas le destin c'est ça qui parle le destin oui intelligent parce que attention vous avez un destin Vous avez un destin mais vous même on vieilles un tout attention avant Voltaire, il était destiné pour être un gros criminel, un gros vagabond. Et bien, quand l'actuel était fait au 9e débit, il changeait carrément. Il tournait un grand philosophe. Moi, je m'en dis, Mano, monsieur, Mano, où est-ce que le soleil Moi-même, je suis un petit soleil, monsieur. Je compte tout le bagage. Monsieur, je ne parle pas pour vous rouler, monsieur. Je ne pas pour vous nous, monsieur. Je connais nos plus petits, tout le monde a besoin, nous. Monsieur, d'accord, on va la police tête, nous. Et si on la police tête, nous, la police... Parce que les gens sont morts, parce que les gens ont des témoignages vivants pour le bail. Pour leur dire de des jeunes amis. Qui est le politicien qui bat au bal là Qui est le politicien qui bat aux bal là La ki ki ba ki ki ba mm -hmm. population, nous agir, en tant que des mondes civilisés. Et puis d'accord pour mettre tête. Parce que les gens sont bien. Pas de recours pour nous. Ils sont gratis. Ils sont like équipés de pile talent. Moi-même, je confirme les talents. Les gens, pendant la prison, on toujours faire la musique. OK si son mauvais esprit doit mourir -pour, pour le cabré mon cher Parce que tu es un tandem. Ça des sous ou pas bien les pendant ouais, ouais. Pendant, -à me, pendant -à la même no, ligne, on la Même exercice là C'est la pluie. Allô Oui, pour Petit Pluie, C'est la jolie. la jolie. C'est C'est la jolie. jeune, la C'est la la C'est la Ok D'ailleurs, pendant deux fois, ok Je ne sais pas la laver mes téléphones. Si on est qui relaxe, c'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie. Si on est là, c'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie, Monsieur, je ne vais pas dire ça encore. Petit, nous avons besoin, nous, de la vie. Les dirigeons, nous, ne devons pas faire de l'argent. Rien de la police, il y a encore une tête, nous, pour ne pas passer. Ok Même si on a dit, qui ne devait pas trouver écrit dans le livre de vie, fugitif, dans le dans le dans de feu, Monsieur souhaitez, monsieur, nous comprenons ça, et nous même pas là avec nous que frère, nous, qui venu nous même là avec nous, Monsieur, pas de chance pour nous encore nous va nous victimes de de monsieur, ou vous êtes vous de vous vous vous vous vous dis vous vous il faut que sur ça. On est qui machine. On peut qui ont machine. 4, 4, machine. On qui qui dit machine. On qui On qui machine. Ça est qui machine. On est On On est qui On est qui son. là, On va On On alors, Ayabar, dis-vous ça, dans le 29 novembre 2021, comment est-ce sorti de non pièce de ton âge, quand tu as fait piquant Ça a été passé, vous avez raison, mon cher, les côtés tu es premier, tu es allé dans mes négligents. Je vais mettre bagarre, bagages à terre, mettre des oraisons à terre, là, dans mes les deviner, et bien c'est monsieur, c'est nous qui te baissons, sans dalle, je c'est nous qui te réveillons, c'est nous qui te réveillons. Et comme ça, il y a un vient chercher Et de problème. Il n'y a pas de problème. a pas de problème. Il n'y pour où est-ce que je Je non Eh bien, non seulement, je suis un homme une mystique, qui a dit que c'est des C'est Je suis Je a une émission mystique. qui ne Je suis qui nous, je viens de tous en bords de la tête. je vais me lever à même